Comment mieux vivre ce confinement ou comment bien le vivre et surtout comment faire en fait pour ne pas avoir de séquelles. Ne pas avoir de séquelles c'est une façon de préserver les jours à venir pour vous, votre futur, mais aussi de bien vivre votre ici et maintenant. Bienvenue dans une série de 12 vidéos que je vais vous proposer et à travers lesquelles vous allez recevoir des outils et des astuces d'urgence pour pouvoir traverser ce confinement et transformer ce confinement en opportunité. Pourquoi est-ce que c'est si important Tout simplement parce que la majorité des personnes qui viennent me voir ont déjà vécu une situation qui a été traumatique, dans laquelle ils ont été marqués durant leur passé. Ça peut être marqué par un, un décès, la perte d'un enfant, d'une séparation difficile. Ça peut être aussi les attentats. Et, en fait, ces situations-là qui les ont marquées ont des répercussions sur leur façon de vivre, leur ici et maintenant, dans lequel la méfiance est, dans lequel la peur est, dans lequel la peur de l'engagement est, euh, la, la difficulté de se sentir dans une sécurité financière est. En réalité, tout est mémoire. C'est-à-dire que toute situation qui marque et qui ont des séquelles ont une répercussion sur votre ici et maintenant et donc sur votre futur sur votre futur, la manière dont vous allez aborder votre futur. C'est là où moi je vais pouvoir vous aider justement parce que je suis spécialisée dans ce qu'on appelle la déprogrammation des mémoires cellulaires. Tout ce qui vous marque à un moment donné dans votre passé qui n'a pas été traité, toutes ces informations, ces peurs, ces angoisses sous forme d'émotions bien sûr, euh, tous ces, euh, on va dire ces systèmes de pensée qui vous enferment sont enregistrés dans vos cellules, développent justement un automatisme ou un mécanisme de survie qui va faire que ce mécanisme va se répéter tellement que vous allez développer cet automatisme dans votre quotidien et vous allez conditionner votre vie au quotidien. Cet accompagnement s'adresse donc à toute personne qui ont de la difficulté à vivre ce confinement que ce soit une difficulté, une petite difficulté ou la difficulté la plus intense, quelle est la première chose à faire pour mieux vivre ce confinement et faire de ce confinement une opportunité Comment faire en fait pour grandir de cette expérience qui n'est pas facile en effet et de la transformer en fait La première chose en fait, c'est déjà d'accepter que cette situation de crise fait partie de votre vie. La première source de souffrance, c'est le refus, le refus que la situation existe. Je refuse par exemple que cette séparation existe, je refuse que ce décès existe, je refuse que cette situation et ce confinement existent. Ce refus là, c'est ce qui va créer déjà chez vous cette première vague de souffrance et de douleur. Donc si vous pouvez observer ça chez vous, la première chose à faire c'est de se dire OK. Vous n'avez pas le choix de toutes les façons. C'est un événement de votre vie qui a besoin de se vivre. Donc la première chose, c'est effectivement la, la, la, la résilience, l'acceptation que cette situation est pleinement et totalement là. Vous n'avez pas le choix. La deuxième chose que vous pouvez vous dire, bien entendu, c'est « Ok, si cette situation, cet événement est là, comment faire ?» en fait, pour juste embrasser cette situation et cette expérience, pour ouvrir les bras à cette expérience, la première chose que vous pouvez vous dire, c'est que aucun événement de votre vie n'arrive au hasard, chaque événement de votre vie est là et fait exprès pour vous permettre justement de, de grandir et plus les événements de votre vie sont difficiles et plus les transformations et les changements sont indispensables. Plus c'est une invitation au changement. Et pourquoi en fait Tout simplement parce que le but de la vie, c'est de vivre l'harmonie. Le but de la vie et de ces événements-là, c'est qu'ils sont là pour aller toucher les parts de nous qui sont blessés. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui se réveille en nous. Afin que nous puissions remettre de la lumière notre but dans la, dans la vie est de revenir vers notre nature profonde qui est la paix vers le fait que l'amour circule en nous et donc ces événements là sont là pour ça sont là pour toucher ces parts de nous pour mettre en lumière ces parts de nous qui ont besoin euh, d'une attention particulière de notre part la première chose à se dire c'est que j'accepte que ça soit là la deuxième chose, c'est si j'accepte, il y a une utilité en fait. Cet événement-là, elle est là pour mon bien. Cet, cet événement, elle est là parce qu'elle est juste. Même si intellectuellement, je ne peux pas comprendre, je peux au moins m'ouvrir à cette réalité que absolument rien n'arrive au hasard et que la vie me veut du bien. Que cette situation-là, cet événement-là me veut du bien. Donc la troisième chose, c'est quel est l'angle de vue que je vais prendre en fait Est-ce que finalement... Il y a la possibilité de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez été en rejet, dans un refus de ces situations-là, voyez dans quel état vous êtes. Vous êtes du coup dans un état de révolte, de ressentiment, de dépression pour certaines personnes. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez encore conserver la, le même regard sur votre vie Est-ce que là vous n'avez pas envie de faire l'expérience, de se dire, ok, et si j'acceptais, et si j'arrivais à trouver le positif dans cette situation-là, quel est l'impact sur moi Comment je vais vivre les choses donc si vous n'avez pas encore fait, fait ça, je vous invite à le faire. Donc la question c'est aussi, et si je voyais le verre à moitié plein, aussi difficile que cette situation soit, et elle n'est pas évidente, c'est vrai, mais comment je peux, est-ce que j'ai envie